Bonjour molécules et groupes fonctionnels, le retour Dans cette vidéo, nous allons traiter des isomères et des groupes fonctionnels. Si vous n'avez pas vu la partie précédente du cours, si n'hésitez pas à vous mettre la vidéo en pause pour jeter un coup d'œil à les la première partie. Organique. Hydrogène, carbone, oxygène, azote et on rajoute quand même les halogènes avec notamment le chlore.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 Alors, un isomère, c'est quoi On appelle isomère des molécules qui possèdent une même formule brute, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Autrement dit, on a le même nombre d'atomes identiques, mais les arrangements spatiaux sont différents. Isomère, ça vient du grec iso, même héméros qui signifie partie. On a les mêmes parties, c'est-à-dire les mêmes atomes, même formule brute, mais on n'a pas le même arrangement. Bien, mais concrètement, ça donne quoi eh bien, partons d'un exemple très concret. On part d'une formule brute, bien au hasard, on parle pas tant que ça au hasard. c 4 h 10 Autrement dit, j'ai à ma disposition 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et la question c'est, qu'est-ce que je peux faire avec Bien entendu, je dois utiliser ces 15 atomes et je dois respecter la balance de chaque élément. La balance, ça vous parle, hein 4 liaisons pour l'atome de carbone, 2 pour l'atome d'oxygène et 1 pour l'atome d'hydrogène. Alors passons donc aux différences isomères. Comme l'hydrogène a une valence de 1, je m'en occupe en dernier pour compléter toutes les valences manquantes. Et tout d'abord, je peux mettre les 4 atomes de carbone les uns à la suite des autres. Je n'oublie pas de les lier entre eux et puis je rajoute l'atome d'oxygène en tête par exemple ou en queue, c'est pareil, il suffit d'inverser le point de vue. Et je complète avec les atomes d'hydrogène et j'obtiens ce qu'on appelle le butane 1-ol. Bon, je donne le nom à titre indicatif. Voici le modèle en trois dimensions. Sympa, non Deuxième possibilité, toujours les quatre atomes de carbone les uns à la suite des autres, mais cette fois l'atome d'oxygène est lié au deuxième carbone. On complète à nouveau les atomes d'hydrogène et on obtient une autre molécule, le butane de Hall. C'est un isomère du premier. et la 3D. Ça vous dit Cette fois, les atomes de carbone ne sont plus les uns à la suite des autres. On place l'oxygène en bout de chaîne et encore une fois, on complète avec les atomes d'hydrogène. On obtient un nouvel isomère qui s'appelle le 2-méthylpropane-1-ol. Et hop, la 3D. On reprend la configuration précédente, mais cette fois l'atome d'oxygène est placé sur l'atome de carbone qui porte la ramification. Toujours les atomes d'hydrogène pour compléter, et cette fois j'ai ce qu'on appelle le 2 méthylpropane 2 ol j'ai également en trois dimensions pour le moment on a lié l'atome d'oxygène à un carbone et un hydrogène on peut le lier à deux carbones. par exemple on peut avoir cet enchaînement carbone oxygène carbone carbone et carbone on complète avec les atomes d'hydrogène et on est le méthylpropyl éther. On peut visualiser en 3D, évidemment. Autre enchaînement possible, un enchaînement symétrique. Carbone, carbone, oxygène, carbone, carbone. On finit toujours en ajoutant les atomes d'hydrogène pour obtenir le diméthyléther, un produit bien connu des cabinets médicaux et des hôpitaux. Et en 3D, on a ça. Enfin, il reste un dernier isomère possible en utilisant une ramification. C'est le méthyl-isopropyl-éther. Et en 3 dimensions. Et c'est tout. Avec la formule brute donnée C4H10O, on ne peut pas créer d'autres arrangements. On va forcément retomber sur un de ces 7 là Et si vous n'êtes pas convaincu, bien faites donc l'essai, sur papier, avec molview, par exemple. Vous pouvez vérifier, il n'y a que 7 isomères. différentes molécules, ces différents isomères, n'ont aucune raison d'avoir des propriétés physiques ou chimiques identiques. Et en fait, les isomères, ici on appelle ça isomères de constitution, ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Alors vous vous demandez, qu'est-ce que j'entends par propriétés physiques C'est par exemple la température de fusion ou d'ébullition. On voit ici de très nettes différences entre les températures de fusion et d'ébullition. D'ailleurs, on peut remarquer que la température ambiante, le premier composé et le dernier sont liquides, alors que le deuxième est solide. Enfin, dernière partie, les groupes caractéristiques. Alors, ce qu'on appelle un groupe caractéristique, Parfois, on trouve groupements caractéristiques. C'est un enchaînement d'atomes ou de groupes d'atomes dans lequel il n'y a pas que des atomes de carbone et d'hydrogène. Il y a donc ce qu'on appelle un hétéroatome. Parmi les plus communs, on trouve l'oxygène, l'azote. On peut également trouver des halogènes, du soufre, du phosphore, etc. Et on peut même avoir plusieurs hétéroatomes dans un groupe fonctionnel, dans un groupe caractéristique. Quand plusieurs composés chimiques ont le même groupe caractéristique, ils vont appartenir à ce qu'on appelle une famille chimique. Ça devrait vous rappeler les familles d'éléments chimiques, hein, on est vraiment dans la même logique. Et donc toujours avec cette même logique, les molécules d'une même famille chimique ont des propriétés chimiques proches. Et je dis bien proches, pas identiques, la différence est réelle. Bon, ce n'est pas l'objet ici. Alors quelques groupes caractéristiques, je donnerai également le nom de la famille chimique qui correspond sans qu'il soit nécessaire de le retenir. Premier groupe caractéristique, le groupe hydroxyle, un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène et un atome de carbone qui lui fait quatre liaisons. Simples. On trouve ce groupement hydroxyle dans les composés de la famille des alcools, méthanol, éthanol, propanol, butanol, hein, on a déjà rencontré ce groupement dans la vidéo. Le groupe caractéristique amine, qui se construit avec lui un atome d'azote, qui est lié à 1, 2 ou 3 carbones, le reste de ses liaisons avec des atomes d'hydrogène. On trouve ce groupe amine dans les composés de la famille des amines. Oui, là c'est facile, pas avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, le groupe caractéristique hétéroxyde, un atome d'oxygène lié cette fois à 2 atomes de carbone. Alors on trouve ce groupe dans les composés de la famille des éthers. Le diéthyl -éther est très connu dans le monde de la médecine ou de la pharmacie. Il a une odeur vraiment caractéristique. Euh, oui bon, les odeurs par Youtube, bon, sait pas encore ça. Hein. Le groupe carbonyl maintenant. Et nous abordons des groupes caractéristiques ici avec une double liaison. C'est un atome d'oxygène qui est doublement lié à un atome de carbone. Bon, alors Le groupe carbonyl se retrouve dans deux familles. La première, celle qu'on a à l'écran, c'est la famille des aldéhydes. Le carbone est doublement lié à l'oxygène et il est également lié à un atome d'hydrogène et un autre atome de carbone. Alors que dans la famille des cétones, le carbone est doublement lié à l'oxygène, ça ne change pas, mais il est lié à deux atomes de carbone. Et on a ce composé qui s'appelle la propanone et qui est plus connu sous son nom générique, qui est l'acétone, qui est utilisé en tant que dissolement. Allez, on va complexifier un peu, cette fois on va mettre deux hétéroatomes. On va commencer par faire simple et on prend juste deux atomes d'oxygène. On peut avoir le groupe carboxyle, un carbone, lié doublement à un atome d'oxygène, et lié également à un autre atome d'oxygène. Lui est lié à un atome d'hydrogène. Ici, si on a la famille des acides carboxyliques. Alors, on connaît très bien dans la vie quotidienne un de ces acides. En effet, l'acide du vinaigre, acide éthanolique ou plus communément acide acétique, est un acide carboxylique. Dans la même famille, l'acide formique, qui est notamment un moyen de défense des fourmis. Elles en produisent dans leur corps pour se défendre. Et savez-vous qu'avant de savoir produire l'acide formique de manière industrielle, on obtenait l'acide formique en distillant des fourmis C'est sympa, non Allez, le groupe ester qui ressemble au groupe carboxyle a ceci près que l'atome d'oxygène qui est simplement lié l'est avec deux atomes de carbone. Alors, les esters sont notamment utilisés en tant que parfum synthétique. On a des esters qui ont un parfum de banane, de framboise, de poire, de bergamote, de jasmin, etc. Alors, celui qui est à l'écran, c'est l'éthanoïde d'éthyl, qui par contre lui est un solvant qu'on va trouver dans les cols, dans les cols en tube notamment, ou dans des dissolvants. Alors on peut également avoir deux hétéroatomes différents, un atome d'oxygène et puis un atome d'azote. C'est le cas pour le groupe amide, un carbone doublement lié à un oxygène et lié à un azote. Alors, ce type de composé est très important en biochimie. Alors, la biochimie, c'est l'étude des réactions chimiques au sein du vivant. Donc, les amides sont responsables des liaisons peptidiques entre les différents acides aminés pour composer des protéines. On connaît également des polymères avec des amines. Ce sont, par exemple, les polyamides, dont l'exemple le plus connu est le nylon. À propos d'acides aminés, vous savez pourquoi ça s'appelle acides aminés ben, Regardons-en un de ces acides aminés. L'alanine, on a un groupe carboxyle qui est typique des acides carboxyliques et un groupe amine, typique des amines. On a donc un acide avec une amine, un acide aminé. Ouais. Alors des acides aminés, vous en avez de toutes sortes. Le tryptophane avec deux cycles un autre atome d'azote qui forme une amine cyclique, la cystéine, dont l'atome en jaune là, c'est un atome de soufre, ou encore la sélénocystéine dont l'atome en orange est un atome de sélénium. Alors le sélénium, c'est un élément chimique qui est dans la même colonne que l'oxygène et le soufre. Du coup, ça explique pourquoi il peut prendre la place du soufre dans la molécule de cystéine. Et eh bien voilà, c'est la fin de cette partie 2 du chapitre sur les molécules et les groupes caractéristiques. Alors, une précision, il existe bien plus que juste les 7 groupes caractéristiques que j'ai présentés là. Il y en a plusieurs dizaines. Il est bien de connaître les 7 qui sont présentés là, savoir les reconnaître dans une molécule, mais également d'être capable de reconnaître d'autres groupes pour peu qu'ils soient donnés. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de ce cours. Alors, mettez toujours un pouce bleu, ça fait plaisir si vous avez aimé. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, eh bien, c'est juste en dessous, dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la chimie, c'est facile. À bientôt.